Camarade patron! Camarades patron, camarade patron, chers indépendants, Emmanuel Macron l'a annoncé, les RSI va mourir. C'est un pli de tristesse que j'ai tenu un peu en avance, hein, il est vrai à écrire l'horizon funèbre de notre cher récit. Ah, quel bout en train tu étais Tiens, tu nous faisais toujours payer des cotisations forfaitaires, alors même que nous ne touchions pas un rond. Et quand tu calculais nos remboursements, on ne comprenait rien avec tes petites formules dont tu as toujours gardé le secret. Ah... On peut dire que tu avais l'essence de l'humour. Tu nous titillais elle l'assemblement, même pour notre départ en retraite. Là, tu testais notre résistance en nous versant notre première échéance de retraite après... ...des mois d'attente. Et puis tu étais le roi pour jouer à cache-cache. Impossible de te voir, hein? Ah, ça, tu en avais des idées pour nous amuser, hein? Je me rappelle le jour où tu as décidé de nous donner deux heures par semaine pour prendre rendez-vous avec toi. Les lundis, de 14 à 16 h On faisait tous la course derrière notre téléphone. Occupé. Occupé. Occupé. Euh, on peut dire que tu nous en as fait voir. Hein? Alors, Saint-Pierre, quand tu vas voir notre ami RSI arriver devant toi, Fais-moi plaisir. Dis-lui que tu as perdu son dossier. Maqué. Okay. Et puis c'est tout.